Salut les amis, bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous présente le nouveau Dark Vador, hein, le Dark Vador Agent Et euh, allez, on va faire une petite entorse, je vais vous montrer toutes les cartes d'ordre Et puis à la fin, il y aura une petite surprise, alors soyez vigilants, c'est parti, ciao Allez, comme pour Luc, on va commencer par la figurine, bon, il est clair qu'il est beaucoup plus beau que l'original, plus dynamique, mais bon, il y a des choix artistiques qui sont pas les bons. Ce point serré, euh, là, moi, j'ai du mal. Hein. Alors, c'est vrai que ça traduit l'engagement, hein, la puissance, mais ça fait surtout que la figurine est un peu lourdeau aussi. Et puis, euh, que dire de cette putain de cape Non, mais allô, quoi, c'est pas une cape, c'est une couette, quoi. Franchement, je trouve ça dommage. Il y a vraiment des gros progrès à faire de ce côté-là. Pour information, il y a des types qui font mille fois mieux en proxy. Donc, c'est pas bien de le dire, mais là, bof. En plus, vous avez le droit de faire des choses avec des mains ouvertes. La concurrence le fait très bien. Et euh, il n'y a pas besoin d'avoir des mouflots aux mains, quoi, pour autant. Allez, sans transition, on passe sur la carte principale. Et là, ah oh on passe de 200 à 170 points. Alors on regarde... 600 vies, 3 en morale... Ouais... C'est de la merde ton Vador en fait. À 170 points, il a moins de vie. puis En plus, il a peur. Alors ceux qui pensent que ce Vador est moins fort, je leur donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Mais ma théorie à moi, c'est que c'est parfaitement cohérent. Déjà, on a un Vador type épisode 6, plus dans le doute, plus humain, oserais-je dire le côté obscur qu'il abandonne. On y reviendra, mais euh, il n'a que deux slots de force, là où Luc en a trois. En plus, nous, il n'a pas peur. Par contre, il doute un petit peu plus de lui, c'est certain. Et qui a dit que les pions de suppression, c'était un malus C'est que vous ne savez pas vraiment bien les jouer. Je vous rappelle qu'on peut s'en donner pour avoir des couverts et que sans valeur de morale, ben, vous ne pouvez pas le faire. Alors oui, il a trois courage. Mais s'il a de la suppression, bah je l'ai dit, il a découvert et vous allez voir, il y en aura encore plus. Et toc Il défend en rouge, il se déplace toujours à 1, mais on verra qu'il y a une surprise. Niveau armes, euh, bah il conserve son sabre laser avec 1 D de moins. Mais c'est quand même 5 rouges avec impact 3 et perforant 3. Ça fait un taux de réussite de rencor. On va découvrir euh, projection de la force. Euh, avec une distance de 1-2 pour 2 dés noirs. Je vous rappelle que c'est normalement une amélioration qui vous coûte 10, qui pousse une figurine à distance de 1 et sans lui faire de dégâts. Là, c'est à distance 2 et avec 2 dés noirs de dégâts. Déflagration et dispersion. Déflagration, plus de couvert, comme ça c'est fait, et dispersion. Après avoir effectué une attaque contre une unité de soldats à petit socle, vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non-chef en défense. Donc en gros, ben, vous les tapez et ce qui reste, ben, vous le redisposez comme vous voulez, en fonction des trous que vous avez fait. C'est très déstabilisant pour l'adversaire. On va retrouver déflexion, qui fait que tant qu'une unité avec déflexion défense, si elle dépense un pion d'esquive, tous les résultats d'adrénaline de défense sont convertis en résultats de blocage De plus, si l'attaque et cet important est à distance, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat adrénaline de défense obtenu par le défenseur lors de l'étape lancer les dés de défense. Donc oui, déflexion peut être utilisée encore à corps, mais à moitié. Immunité perforant, un jour peut-être, on verra quelque chose contre ça. Chasseur de Jedi comme Grievous, ça j'adore, puisque vous gagnez adrénaline en critique contre les porteurs de slots de la force. Donc pour l'instant, en gros, Luke et puis Kenobi. Maître de la force 1, ça suffira pour redresser votre carte guidée par la force, que vous ne manquerez pas de vous prendre. Implacable, qui vous permet d'effectuer une action d'attaque gratuite, et c'est important. Et là, on découvre également la marche forcée. Tant que vous effectuez un déplacement, vous pouvez gagner un pion de suppression pour augmenter votre vitesse maximale de 1. Et voilà, abracadabra Alors déjà, sans valeur de morale, ben ça, on ne peut pas le faire, puisqu'il faut gagner un pion de suppression. Donc les petits malins qui disent, « Oh, choper du moral pour un Dark Vador, c'est pas normal, il a pas peur. » En plus, il en faut 3 pour perdre une action. Et quand bien même avec implacable, ben, c'est pas grave. Puisqu'on ne perd pas l'action gratuite, donc on bouge à deux et on tape quand même à distance, ou pas, hein. avec le push ou alors le lancer de sabre ou alors le sabre au corps à corps et enfin, avec un petit endurance et ben à la fin, vous retirez automatiquement un pion de suppression et ce sera donc mon choix de carte entraînement à moins que vous vouliez du ténacité pour récupérer le dérouge que vous avez perdu du premier vador au passage, vous allez gagner cover grâce à la suppression si vous n'êtes pas engagé, comme dit le fameux Serge, aux armes alors, euh, moins fort le Vador Moins fort Avant de vous parler de la carte d'ordre, on passe par la case Peur. Vous gagnez Démoralisé 1. Après votre étape se rallier, une unité ennemie à portée 1-2 gagne un pion de suppression. Juste histoire de faire chier. Mais perso, je n'échange mon lancer de sabre contre rien au monde. Allez, la carte d'ordre, donc on va commencer par le Pips 3. Quand Dark Vador reçoit un ordre et il gagne 2 pions d'adrénaline, cette carte peut être révélée au début de l'étape déployer les unités. Dans ce cas, elle doit être sélectionnée pendant le round 1. Dark Vador gagne infiltration et éclaireur 1 et il doit être déployé à la fin de la mise en place. Pour rappel, pendant la mise en place, une unité dotée du mot-clé infiltration peut se déployer n'importe où sur le champ de bataille tant qu'elle reste au-delà de la portée de 3 d'une unité ennemie. Et comme on a aussi éclaireur, et ben éclaireur, c'est après qu'une unité dotée du mot-clé éclaireur X, en l'occurrence la 1, s'est déployée, Elle peut effectuer un déplacement standard jusqu'à la vitesse X, en l'occurrence 1 aussi. Du coup, on n'est plus qu'à distance 2 des <rire> ennemis. Tiens, distance 2, ça me rappelle quelque chose. Ça tombe bien, non Bon Après, le problème qui me gêne avec cette carte, c'est que vous allez vraiment découvrir à votre adversaire ce que vous allez faire au premier tour. C'est clair que vous êtes obligé de jouer cette carte-là. C'est clair qu'il sait que vous allez être obligé de la jouer, que vous allez vous servir de votre valeur pour l'attaquer, donc il va quand même se déployer en fonction. Mais ça va quand même lui faire des nœuds dans la tête. Mais faites attention au retour de flamme. Bon allez, vous savez, normalement, je ne suis pas au droit de vous montrer plus de cartes d'ordre que celles qui ont été dévoilées par FFG. C'est pour ça que je ne vous ai pour l'instant présenté que la Pips 3. Vous voulez voir la Pips 1 et la Pips 2 Allez, je vous les mets en condition, c'est parti <rire> ouais, ça va faire mal. Hein. Très mal. Bon allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et juste de vous dire que dans la vidéo, il y a un petit indice sur le prochain personnage qui sortira pour Star Wars légion Legion. Allez, bisous, à bientôt.